Sur, de oui. sur des théories et et sur des et sur des des donc ninja bah ninja qui très Fortnite bah plutôt il il donne un en rage ou si, <coughs> <coughs> <coughs> les gars, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche, activer la cloche pour savoir tout. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais ça me soucierais, j'essaie de franchir les 100 abonnés. C'est bizarre comment dire comme ça que t'as 17 abonnés, mais j'essaie d'avoir les 100 abonnés. Donc on va si vous êtes généreux et tout, <coughs> partager la vidéo et dites-leur bah, aussi de s'abonner et liker la vidéo et activer la cloche donc c'est ça donc euh, sinon le shop sera en description la chaîne de mon pote sera en description et le serveur discord enfin serveur discord de euh, dans la description aussi je suis en train de faire le trailer de les becs. Même pas, je vais essayer de faire des vidéos sur Goom à euh, essayer de l'en faire. une chaîne où je vais faire des lives de prof musique sera en description. Donc, c'est ça. La date, euh, on dirait plus que euh, Ninja, bah, il voulait quitter. Euh... Bah, désolé, mais c'est parce que je me suis. Disais, je me suis abonné à Ninja juste pour savoir tout ce qu'il faisait en lirajé juste à cause qu'il y avait eu des bugs. <coughs> format qui ont dû l'avoir patch. Je pense que mon bug il va patch. C'est vrai que j'avais écrit un ananas donc je pense qu'il va patch. <coughs> je pourrais aller voir ça tantôt. <coughs> <coughs> donc c'est ça. Et bien, il y a beaucoup de gens à date. Ils vont quitter la format. Son charme, donc aussi on a d'autres infos. Il y a un peu il y a aussi euh, le lance-lame sur le jeu. <coughs> bah, c'est officiel. Ouais. Sinon, c'est ça. On va, je crois que c'est je, oh, je sais <coughs> Donc c'est ça donc euh. Bah, ouais. Il y aura beaucoup de choses aussi euh, qui font arriver. Donc et, euh, le lance-flamme, j'ai dit Le marteau il y a des patchs. Toutes les balles ont été patch. Euh, je pense que mon il n'est pas des patchs totalement. Mais c'est bizarre parce que c'est un jeu qui, réalise, qui est aussi réaliste, mais pas totalement réaliste encore. En vrai sur Switch, ça aurait été une bonne idée de rajouter de RTX. En vrai. Je sens comme ça comme d'hab regardez dans votre tête tout ce que je vous dis parce que um, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver mais qu'est-ce que je vous dis j'arrive il va arriver encore toujours bientôt sinon on a bah c'est ça donc on a quand même beaucoup de choses donc euh, laisse-moi regarder donc sinon alors, à la date il euh, y a même des formulates à la date qui c'est fou à la date euh, on sait pas si le procès format, à date s'ils vont perdre juste pour vous dire la date je peux toujours jouer donc c'est la date leur procès n'est pas perdu donc c'est ça donc euh, comme je disais il y a les youtubeurs qui vont quitter le jeu parce qu'ils perdent leur charme le jeu. Autant que c'était réaliste le jeu ah, il devait moto cher. c'est hyper son charme. Il y avait eu trop, euh, exemple euh, Ninja. C'est le seul exemple que j'ai. Ninja, il veut quitter sur net parce que, bah là, je sais qu'il voudrait quitter sur net. Son, il trouve ça assez rageant parce qu'il y a le marteau, mais oui, parce que le marteau se peut te déplacer après, tu peux le pour me kill quelqu'un assez rapidement de mmh. euh, bah ça lui a plein de bugs mmh. donc il trouve ça rageant moi je trouve ça un rageant un petit peu oui avec les marteau mais c'est mmh. une autre affaire c'est aussi que bah c'est plutôt chapitre 3 chapitre 3 c'est toujours euh... mmh. <coughs> l'époque Ça, donc, euh, c'est toujours l'époque, euh, je sais plus trop, c'est quand même assez triste. On hein, l'avait perdu aussi rapidement Donc, c'est ça. Donc, euh, comme je dis, euh, je vais essayer de ra rattraper les petites vidéos Fortnite. Je vais faire des vidéos Fortnite, oui. Comme vous l'avez vu, euh, mon ma chaîne, niveau nouveau pour des un Mais je vais avoir un negate de panique avec euh, bah, cette pause là. <coughs> mais euh, <coughs> j'ai pas réussi à le faire c'était trop tough donc euh, ça avait trop de détails et tout comparé à Renegade normal c'était facile donc euh, c'est ça donc il euh, y avait beaucoup de choses comme ça donc euh, gummy pique c'est <coughs> ça donc gummy pique c'est <coughs> là-dessus je vais faire plus de vidéos fortnite <coughs> donc c'est ça euh, en date, je vois beaucoup de vidéos euh, de, de, avec des affaires IA et tout, donc je sais pas quoi c'est que ce problème. Donc, euh, bah, c'est ça, donc euh, je, vais, je vais continuer ça la prochaine fois. Donc, bah, partie 2, la prochaine fois, donc c'est dit, ciao ciao.